Son, j peur, qui jamais, j Son est la Exaucé Exaucé, on a un ans. ans ok d'accord Il a 9 ans Alors, au commune à balabala, on a Papa Zawa puis Angola Papa n'a Angola a. Mama Angola Pas divorcée ah. Ok, alors a un nani ma D'accord. Obikomonani. OK, cet enfant s'appelle Exaucé. Les... OK, voilà, regarde moi Il s'appelle Exaucé. Les parents sont en, Ang... en Angola, ils se sont séparés et l'enfant s'est retrouvé seul avant il habitait chez sa tante et il a été chassé par sa tante. Il est là. Et donc il avait même commencé à étudier, malheureusement, il a été chassé. Et l'enfant se retrouve actuellement euh, dans la rue. Voilà, il est encore jeune. Et, euh, je pense qu'avec lui, euh, on peut quand même faire quelque chose. Voilà. J'ai un père J'aime son J'aime Père, J'aime Père, J'aime Père, J'aime J'aime Père, J'aime Père, J'aime un J'aime Père, J'aime Père, Oh, oh, oh, oh, oh. J'ai un père, un père puissant. J'ai un père qui vivra jamais. J'ai un père, son royaume n'a point de fin. Je lèverai ma voix et chanterai combien. Elle est bonne, oh oh oh, de tout mon cœur je chanterai Combien elle est bon, oh, oh, je lève ma voix et chanterai Combien elle est bonne, oh oh, de tout mon cœur je chanterai Combien elle est grande oh, oh, Je leverai ma voix et chanterai Combien elle est grande oh, oh, De tout mon cœur, je chanterai Combien elle est grande Je leverai ma voix et chanterai je oh, oh, oh. J'ai un père, un père, puissant, j'ai un peu. Qui verra jamais, jamais son royaume et n'a point de fin.